Aujourd'hui, on va découvrir un des lieux les plus hantés de Bretagne, le collège Marie Curie. On accueille un invité exceptionnel, Matteo. Bonjour, les amis. Alors, on va faire de l'Urbex ce soir. J'en ai jamais fait, je me mets un peu froussard. Mais euh, ce qui est bien ce soir, c'est que grâce à mon ami, on va mélanger le cinéma d'horreur, dont je suis le spécialiste, et l'Urbex, dont il est le spécialiste. C'est quoi ce bruit? Je crois qu'on a un très bon de d'esprit. Vas-y cherche-cherche. Oh c'est quoi ce truc là C'est quoi okay. ce truc Pendant qu'un membre de l'équipe tente de rallumer le courant, Paul et Mathéo continuent leur exploration. Mais ils n'étaient certainement pas prêts à faire la sordide découverte qui va suivre. Ça, c'est du Pour l'équipe, c'est le choc. La poupée, c'était la goutte d'eau. Mathéo veut quitter le tournage. Il faudra plus de 30 minutes à Paul pour le convaincre de poursuivre l'aventure. Est-ce que tu savais qu'au 19e siècle, il y avait des photographes post-mortels. Ah ouais, oh, j'ai vu ça, oh, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est des photographes qui prennent en photo des morts dans leur cadre de vie quotidien. En fait, c'est pour la famille, euh, vous souvenirs. souvenir. En fait, on entend en voix off, M. Huxley, qui présente son métier de manière très rationnelle, très scientifique. Il explique les étapes de son travail et le matériel qu'il utilise. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est une succession de scènes angoissantes. Le photographe, il ouvre les yeux du cadavre, il bouge tout seul, il y a un gros plan sur ses yeux, la lumière se tamise petit à petit et la tension monte jusqu'au climat final du cauchemar. Oh là là, et le cauchemar du photographe, ça fait vraiment peur et à la fin, ça nous fait sursauter même. D'accord, donc en fait, ce qu'on métrage c'est pour faire peur eh ben, en fait, euh, c'est ce qu'on pourrait croire, mais euh, à la fin, en fait, il y a une morale. En fait, c'est ce qu'on découvre dans la lettre, à la fin. Et euh, en fait, euh, c'est la personne morte qui explique à M. Huxley qu'elle a mendi toute sa vie devant chez lui et qu'il ne l'a jamais regardée. Et elle ne veut pas qu'il refasse la même erreur. Du coup, M. Huxley, eh ben, il regarde enfin une petite mendiante qui mendie devant chez lui. Et voilà, comment se termine ce court-métrage. Bon bah merci Mathéo pour cette vidéo. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous allons à présent quitter ce lieu. Euh, Mathéo, c'est toi qui vas toucher la poupée Non, bah, je suis restée à côté de toi tout, tout du long là.